Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser facilement donc des flèches qui tournent. Hein, donc rien de plus simple. Hein. Euh, petite explication. Donc en fait j'ai une flèche, une double flèche, et j'applique un motif suivant un chemin. Voilà tout simplement. Je joue après avec les espacements, les décalages et les tangentiels. Donc on va voir ça. Donc le gros avantage bien sûr c'est que bah, lorsqu'on a une demande de, du double flèche, eh j'ai qu'à réduire ici, voilà, ma flèche de, mon motif de départ. Et je peux avoir donc deux flèches, trois flèches, quatre flèches, etc. Je peux jouer sur l'espacement ici, vous voyez. Hop. Donc si je mets euh, espacement 50, ben, tangentiel, je mets 50 aussi. Tac. Et à ce moment-là, j'ai bien un espace entre les deux. Je peux bien sûr retravailler mon objet source en agrandissant ou en diminuant sa taille, comme je veux. Allez, c'est parti. Je clique ici sur « Créer un nouveau document ». Hop, euh, je zoome par rapport donc voilà j'ajuste à la fenêtre comme ceci. Je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je vais faire un premier rectangle, clac. Je fais un carré donc en appuyant sur contrôle de façon à avoir vraiment un carré. Tac, comme ceci. Je, sais, alors, je sélectionne avec l'outil flèche noire ou F1 les deux objets. Je clique sur ici, éditer les nœuds ou F2, paf et je convertis les objets sélectionnés en chemin de façon ici à voir les nœuds alors je sélectionne euh, ce carré là je fais une zone de sélection je clique sur un des nœuds ici un bleu, en bleu là, clac et je clique sur la flèche de rotation donc pour euh, bah, tourner mon carré en appuyant sur CTRL bah, j'incrémente de 15 à chaque fois donc là c'est 0, 15, 30, 45 alors c'est indiqué ici en bas hein. je vous remontre regardez en bas là voilà 15 30 0 hop hop hop là je suis à 90 alors tout ça ça se règle ici dans les euh, dans les préférences globales d'inscape on va dans comportement incrément et là on a un petit menu déroulant qui nous permet ici de choisir eh bien, entre de 0,5 à 90 degrés voilà Tac. donc je sélectionne ce nœud je le supprime donc soit je clique ici soit je clique sur del ou supre là je vais cliquer sur moins paf je sélectionne tout ça et je rends les nœuds durs, de façon voilà, à avoir un petit triangle. Je déplace ce triangle comme ceci, je vais réduire un petit peu sa hauteur en appuyant sur Shift, de façon à ce que ce, ben le, le haut et le bas, ben vous voyez, ce, se réduisent. Je sélectionne tac, mes deux objets, et je vais dans Chemin et je fais Union. Voilà, j'ai plus qu'un seul objet maintenant de sept nœuds. Donc ça c'est fait, je sélectionne maintenant mon outil Créer des cercles et des ellipses. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un vrai cercle. Je vais supprimer ici son remplissage. et euh, bah Il a déjà un contour, donc ça c'est pratique. Si le vôtre n'en a pas, il suffit ici d'aller dans la palette euh, Remplissage et Contour, d'aller dans Contour, de cliquer là-dessus, à plat. Et là, ici, on peut choisir le style de contour, mais moi je vais mettre à deux. Allez, voilà. Je convertis cet objet en objet chemin. Je fais maintenant apparaître la palette ici, Effet chemin. Je vais cliquer sur Plus et je fais Motif suivant un chemin. Je fais Ajouter. Donc il faut bien sûr maintenant que j'ajoute la source, donc qui est ma flèche ici. Donc Je vais dans Édition, Copier. Je sélectionne maintenant mon cercle. Et je clique ici sur Coller le chemin. Et hop Donc j'ai ma flèche qui s'applique. Alors oui, j'ai oublié de faire la double flèche. Et eh bien c'est pas grave, je vais dupliquer cet objet, donc c'est ici dupliquer ou CTRL D, hop, je fais une petite rotation de 90 degrés, j'aurais pu éventuellement faire un retournement horizontal, je vais aligner les deux objets, donc grâce à la palette Aligner et Distribuer ici, je clique ici, hop, et je vais dans objet et je fais, non je vais dans chemin pardon et je fais union, voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va copier cet objet dans le presse-papier et on va l'appliquer ici à notre effet chemin. Paf En cliquant là-dessus, là, je sélectionne le motif source qui est là. Alors, je le sélectionne. Je clique ici sur contrôle et sur la flèche pour le réduire. Je, fais maintenant, euh, je vais maintenant dans le menu déroulant et je fais répéter et tirer. ce qui me permet voilà, tout de suite de voir ce que ça donne en jouant. Voilà. Vous voyez c'est très simple. Hein. Je peux euh, augmenter donc comme, tout, comme on l'a vu tout à l'heure l'espacement. Alors l'espacement je, euh, je vais mettre 5. Bon c'est pas assez pour qu'on le voit je vais mettre 25. Peut-être encore plus. 100. 100 c'est trop par contre, 50 voilà, 50 c'est pas mal je peux jouer donc sur les décalages du normal pour éloigner ou rapprocher moins 50 aussi voilà, les tangentiels, on en a pas besoin donc voilà admettons que vous soyez satisfait par contre vous souhaitiez avoir euh, en fait hop des flèches mais avec les... ici avec les angles bien droits. Donc il suffit de, de le dupliquer, hein, toujours garder la source, ici d'aller dans cette option pour convertir l'objet sélectionné en chemin. À ce moment là vous voyez on a, on a tous les nœuds qui apparaissent. De sélectionner les nœuds là, donc grâce à Shift et ici aux sélections, on sélectionne tous les nœuds. Et on les rend dur, Vous voyez, tac, on a des flèches bien droites. Alors là, j'ai besoin de supprimer ces deux-là. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais... On a gagné tellement de temps avant que ça reste relativement raisonnable. Voilà. On va mettre ça en noir. Voilà. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, euh, ici avoir euh, un décalage, non, un motif vertical, vous voyez, on obtient encore euh, quelque chose qui est assez intéressant si on en a besoin. On peut également euh, jouer, alors là je vais supprimer les nœuds du milieu, je, sélection... je vais sélectionner tous les nœuds, je vais les rendre durs, et je vais pouvoir jouer par exemple avec la flèche de, du haut, vous voyez ce qu'on qu obtient, on peut avoir des formes vraiment sympathiques. Parce que pour arriver à faire des trucs comme ça... Euh a la main, ça, ça, ça peut être assez long, assez fastidieux. Voilà, hop, on rend ça. On met ça en noir. On groupe et on réduit. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.